Salutations, ici Davy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quick Tip. Euh, Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce toute bête pour euh, améliorer votre productivité dans la journée, pour être plus heureux et pour être moins angoissé si c'est votre cas. Alors, il y a une étude très sérieuse, ça va paraître un peu bête ce que je veux dire, mais il y a une étude très sérieuse américaine qui a démontré que faire son lit tous les matins pouvait vous aider à être plus productif dans la journée et être plus heureux. La raison à ça, c'est simplement que euh, faire son lit le matin, et ben voilà, ça, ça définit les standards de la journée. Si on fait son lit le matin, voilà, ça veut dire qu'on est prêt à travailler, prêt à faire les choses, donc ça définit les standards, les standards de la journée, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on va aller se coucher le soir, même si la journée a été complètement pourrie, et ben, il y aura au moins ça de fait. Il y aura eu au moins ça qui aurait été fait et bien fait et donc on peut se coucher sur une bonne note c'est la raison pour laquelle cette étude dit que faire son lit le matin, ben, ça aide à rendre plus heureux, à diminuer les angoisses et améliorer la productivité et à se coucher sur une bonne note, donc se coucher euh, en évitant de penser aux problèmes de la journée, ou alors si la journée était mauvaise, de penser à la journée, et de passer une bonne nuit de sommeil pour recommencer le lendemain. Donc voilà pour cette astuce tout, toute simple. Donc de faire son lit le, le matin, si ce n'est pas vous, bah, quelqu'un d'autre, euh, si, si vous êtes deux à dormir, voilà la dernière personne qui sort de, de le faire, mais euh, de dormir dans un lit fait euh, le soir, et de faire le lit le matin pour définir les standards de la journée. Voilà pour l'astuce pour le quick tip d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était David, à très vite.